Salut Rico Salut Rico, producteur de OBF. Voilà. Enchanté. Enchanté, producteur étudiants. et sélecteur. Et sélecteur. Ouais. On n'oublie pas, c'est hyper Conducteur important. Producteur aussi, ouais. constructeur. On fait tout dans le centre système. Mm -hmm. On ouais. touche à tout. Ah ouais. On va en parler. Là, déjà, on va revenir au début du, de la formation du groupe, en 2002. Qu'est-ce qui s'est passé cette année pour que vous y ayez, ayez l'idée de créer OBF bah écoute, avec, euh, on avait de la chance à Genève d'avoir une scène alternative très riche et il y avait beaucoup de squats et dans ces caves de squats il y avait tous les jours pas tous les jours mais souvent, chaque semaine plein de soirées différentes hip hop, reggae, punk, voilà tous les styles mmh. et on avait de la chance nous d'habiter à côté de la frontière euh, genevoise et le premier le squat qui, est, qui se trouvait le plus près de chez nous c'est le Goulet et dans ces caves, c'était les soirées reggae et hip hop, funk aussi donc voilà, euh, c'est ça qui nous a donné envie à moi et Guillaume mmh. de collectionner des vinyles, d'écouter du reggae chez nous et après de le jouer pour les potes, c'est ça qui nous a matrixé Ah ouais, donc vous vous connaissez depuis toujours en fait Non, pas depuis euh... toujours, depuis le lycée D'accord Il était dans une classe, euh, il était plus âgé que moi mmh. Mais on a eu des affinités D'accord Voilà Donc là, vous êtes 6, 5 mecs, une fille Alors à la base... Il y a Guillaume, moi-même, Rico, ouais. Steph nous a rejoint après, ouais. bon, ben, Guillaume et Rico, on a créé le, le, le sound system, trouvé original Besson Nation, Scott, Steph est côté organisation. Mm -hmm. Et euh, après il y a Chantilly qui nous a rejoint, et plus tard il y a Charlie P, Senior Wilson et récemment, Belen Nathalie et Junior Roy. D'accord, donc voilà. tout ce qu'on entend sur cet album là-bas. Là Exactement, et Nazamba. Okay. Il est parti ouais. maintenant, rest in peace, mais il, il est, est avec acquitté, nous encore. Il a à son âme. Pourquoi avoir choisi, choisi ce nom original Bass Foundation Parce que le reggae music, ce qui nous a kiffé dans le reggae music, c'était vraiment la, la basse, cette mélodie entêtante, cette, cette ligne de basse qui, qui, qui te faisait rentrer dans une espèce de trance, avec les, les paroles de arrivaient, qui arrivait, qui, qui, vraiment, ça te matrixait. <rire> Et euh, voilà, c'était ça, la, la, la, la basse, cette basse originale qui... Qui, qui, qui contrôlait les foules, qui, contrôlait, euh, qui nous contrôlait, euh, c'est ça qui nous a fait vibrer. Mmh. Ah ouais, parce que c'est voilà. toujours en rapport avec le rythme du cœur, comme tu ça. dis. Ouais. Euh, c'est ça, ça, rythme du, du cœur, rythme des percussions, euh... rythme de la mmh. terre, rythme. Mmh. Voilà. Ah ouais, le thème matrixé, Et... c'est un peu comme si. Bah nous, se... ça nous a l'époque Voilà, quoi. ça nous a transporté, mmh. exactement. Mmh. D'accord, ok. <rire> du coup, euh, est-ce que tu as une anecdote euh, on, on revient donc 20 ans auparavant, ouais, ouais. euh, l'invention, donc le, le nom OBF, oui. euh, est-ce que tout le monde a été d'accord de suite Alors en fait j'avais emmené un nom et euh, on n'était pas très sûr et c'est Guillaume qui a trouvé ça Original Base Foundation. D'accord, en anglais Voilà exactement, donc euh, Guillaume a trouvé ce nom et au fur et à mesure c'est long à prononcer Original Base Foundation, je ne sais pas qui a trouvé OBF, OBF, OBF Ouais, et les après les, les gens différents. ont commencé à mm. dire OBF, OBF, OBF... Ouais, logique, les initiales. Et, voilà, euh, et, parti. et puis, puis c'est votre ouais. marque de fabrique maintenant, Exactement. on le voit partout. Hein. Eu, euh, Même sur fabriques. votre sound, il y a la exact, marque est notre signature. qui est posée, c'est la signature, c'est excellent. Mm -hmm. euh, quel était votre moyenne d'âge à l'époque du coup, puisque vous étiez lycéen et ben, On a terminé à 18, ouais, 18, ans, 18 ans, on a commencé à, après le lycée, on a commencé à acheter des vinyles, des on partait faire du... du, du, du Guillaume est parti à Lyon pour euh, étudier, moi je suis parti euh, travailler et, euh... ah, Vous êtes tous de la même région à côté de la exactement France. Exactement, Almas mm -hmm. hein, autour de Genève D'accord Et du coup euh, on est parti travailler, Guillaume était sur Lyon Et euh, moi on, enfin, on commençait à acheter des skulls vraiment euh, avec les, des petits moyens qu'on avait et on commençait à mixer mais tranquillement, donc ouais, on avait cet âge là, 18-20 ans. Ouais, donc les premières platines, les premières enceintes. Ouais, première platine, je me souviens, j'ai acheté mes premières platines, bah, j'ai euh, payé 3600 francs, en toi, franc. donc c'était en francs, <rire> ouais. c'était euh, je sais pas quand on est passé à l'euro en est, 2000 en 2000. Donc ouais. toi, j'ai payé 3600 francs, les deux platines MK2, donc ça devait être, ouais, je devais peut-être avoir 17 ans, hmm. peut-être 18 ans, tu vois, 18 ans, euh, juste avant maintenant. que ça passe. Si j'ai toujours sur ah, les mêmes. Excellent. Non, c'est les mêmes. Excellent. Ah, elle porte plein de souvenirs, il doit y ouais. avoir une énergie ouais, là-dedans. Ouais, ça c'est sûr. Ça doit être génial. Euh, du coup, tu me parlais là que tu allais chercher des CD et tout ça, vous habitez juste à côté. Vinyle, les des de ouais, les vinyles, les vinyles, vinyles. Pardon. Euh, la Suisse, pourquoi ouais. ne pas y aller y vivre pour les avantages fiscaux Ben parce qu'on est allé y vivre pas pour les avantages fiscaux pour être au cœur de la scène culturelle alternative uh -huh. qui offrait justement à des personnes comme nous qui, qui étaient un peu précaires à l'époque et puis on pourrait dire on est encore un peu précaires aujourd'hui euh, mais on a le statut d'intermittent aujourd'hui mais à l'époque on devait travailler et on aimait en même temps la musique c'est difficile d'aller mmh. les deux du mmh. coup à Genève il y avait la possibilité de squatter, d'occuper des, des immeubles vides mmh. pour créer des ateliers, créer ses propres soirées euh, Faire des liens avec la communauté, avec mm -hmm. des autres communautés, et du coup, euh, voilà, donc on est à l'habitat à, à Genève. Voilà, par contre, on était, pas, on était sans papier. Ah oui, mais sans papier parce vous a, êtes tous en est... Suisse maintenant non, non, non, on est revenu non. Euh, du côté de, de la France ouais, donc, une le fois le que les squats. Voilà, il y a une politique qui a été menée envers les squats euh, par un procureur général qui a fait un nettoyage euh, assez... Euh, euh, hardcore il y a quelques années du coup ça du coup, a plombé les soirées euh, non ça a plombé les ouais la vie euh, la vie culte, enfin, la vie alternative mmh. bon, des, des, des, la des, vie nocturne des sand systems aussi euh, bah, on, on re, oui oui oui parce qu'à bah, l'époque il y avait pas beaucoup de de système hein, ouais. à Genève il y avait vraiment Cultural Warriors qui était là en place qui nous a qui nous a inspiré hein, qui, il y avait unity Sound. Après, il y avait Lion Youth et OBF, quoi, mm -hmm. et, je crois, et Audio Activity, bien sûr, c'est nos potes avec qui on a commencé. Mm. Et puis il a fallu trouver des nouveaux Et, endroits. et puis ils font des donc on n'était vraiment pas beaucoup, tu vois. Mm. Donc avant, on avait la possibilité de jouer dans les squats euh, toutes les semaines, hein, toutes les deux semaines, tu pouvais jouer, il n'y avait pas de soucis, c'était chez, chez nous. Et après, euh, des, les lieux ont fermé, heureusement qu'il y a des endroits comme Artemis, l'usine qui était encore en place, mais non, qui, qui ferme. Et euh, bon à Genève les, les, les jeunes sont motivés et puis euh, ils arrivent quand même à organiser leur soirée. Euh, ouais et puis ça démocratise de plus en plus. Oui mais non à Genève là à l'époque on était 5-6. Ouais. Enfin à l'époque il y avait 2 Unity Cuttle Warriors. Quelques années plus tard Solid Foundation, Line OBF, Audio Activity. Donc on était 6 mais non je ne sais pas combien de y Ouais, de son assisté à 25-30 peut-être. c'est ça, on n'a plus assez de mains pour voilà. les compter non, tellement. Ça s'est démocratisé et tant mieux, tant mieux. Exact. Euh, tu parlais d'intermittent du spectacle, maintenant ouais. vous avez votre statut d'intermittent oui, du spectacle Oui, oui, oui. Ouais. Ouais. On, voilà, puis... on a notre statut d'intermittent, pas plus longtemps, hein. ça va faire euh, 8 ans là. Mm -hmm. Donc tu vois, en 20 ans de carrière, on a quand même 12 ans à accéder à ce ouais. statut. Oui, c'est le euh, Voilà, mais je pense qu'il faut. Il le faut, tu euh, sais, dans le milieu du centre-système, ouais. il faut acquérir une certaine expérience. Bien sûr. On a galéré pour, pour, pour construire nos enceintes, acheter, trouver les plans. Voilà, c'est un travail de longue haleine du coup. C'est ça, je, hein faut prendre son temps. Après, après si tu arrives plus aussi, vite, ouais. c'est vrai que c'est. Est... Voilà, est, est, Est-ce que quand on construit des centres de système, on doit être doué en mécanique aussi bah, il faut mettre les mains dans le cambouis, hein, crois-moi, hein, il, il, faut, il, faut, il faut savoir tout faire, c'est sûr. sûr <rire> on sûr. parlera de questions qui fâchent tout à l'heure là. Euh, vous êtes organisateur de soirées oui. depuis 2006, ouais. vous faites aussi de la sonorisation de soirées, euh, entre autres production de documentaires, ouais. vous êtes vraiment touche à tout. Euh, Est-ce qu'on peut s'attendre à un livre qui racontera l'histoire d'OBF Écoute, pas un livre qui racontera l'histoire d'OBF, mais on a des projets pour le futur. <rire> on ne va pas encore en parler parce qu'on ah a ça. déjà tellement de projets mais ça. Ok, on doit faire la promotion, donc, euh, mais on a des idées euh, dans le coin de la tête, euh, voilà. Il, Ils il sont un... rangés, qui, ouais, qui sont rangés, qui sont rangés et peut-être que, peut euh, voilà, hmm. dans le futur il y aura peut-être euh, quelque chose euh, ouais. qui sera... Vous êtes, vous êtes tous hyperactifs ou il y en a quelqu quelques-uns dans le groupe qui sont à la traîne derrière, ceux qui mènent Bah écoute, euh, après, les personnes qui sont hyperactives, qui sont vraiment hyper hyper actif du coup <rire> je peux comprendre que certaines personnes n'ont pas la même euh, énergie ouais voilà. ça, ça se comprend chacun à son rythme voilà exactement tant que ça va dans la même ouais, direction euh, on va parler du covid maintenant euh, comment vous avez comment vous avez vécu cette période là qu'est-ce que vous avez fait est-ce que ça a été productif positif pour vous bah écoute le covid euh, on a profité de ces cette année de enfin cette, ouais, cette année de covid il y en avait deux ans, ouais deux, deux ans de ouais. covid pour euh, Produire notre premier documentaire. Ça mm -hmm. nous a laissé le temps justement de, de bosser, de diguer, d'aller de, en Angleterre, de filmer. De, de récupérer des archives, de les numériser, de monter tout ça. Mmh. Donc ouais, c'était, ça nous a permis de, de créer notre premier document. Comme on a un lien fort avec le public, on a été obligé de, bah, de garder ce lien. Mmh. Et en faisant nos lockdown sessions, ouais. c'était des soirées, enfin euh, des soirées, Ouais, ça se termine en soirée, souvent à la maison à 2, à 3, 4. On toujours euh, voilà. devant, euh, devant, l devant la vidéo, enfin devant la caméra. Pour partager au plus grand nombre. Exactement, parce qu'en fait, le, ce qui est important au euh, centre système, c'est vraiment le, le lien avec le public et ça. perdre ça, c'était dur hein, pour, pour moi, pour nous. Mm. Ouais. Et puis être euh, à deux ou à trois dans une pièce devant une caméra ouais. pour partager le bah, maximum de son au plus grand nombre. C'est ça, bah, quand t'es dans la vibe ça va et quand t'arrêtes, tu ouais. fais un bruit, t'es es ouais. à deux, <rire> c'est bizarre. Ça. C'est ça, c'est ça. Bah, ça, a été tout le monde pour, ça a été la même chose pour tout le monde. Hein. Mmh. Et, et on a et... reçu plein de vidéos, des gens dans leur lit euh, qui qui, qui, qui étaient en qui, qui ah, écoutaient, en sa femme dormait, son mec dormait, ah, ils, avaient ouais. des, ils se filmaient euh, en train de, de, de prendre des vibes dans leur lit, dans leur cuisine, euh, c'était hyper cool. Mmh. Et puis soudainement ouais. le silence derrière, donc ça donne ouais. envie de recommencer en ah, et ah, encore C'est ça, euh... c'est Mais c'est saoulant au bout d'un moment, tu as envie de reprendre contact euh, un ouais. vrai, contact physique. Ça a été. Ça a ouais. été euh... ouais. Une très bonne nouvelle que tout ça, ça s'arrête. Exact. Êtes-vous euh, toujours, euh, par rapport à vos familles, vous êtes toujours, toujours ensemble à produire ou vous prenez du temps pour vos familles respectives euh, tu veux dire la famille euh... bah, Vos familles à vous, euh, si vous avez construit des familles Ah non Simplement vos chéris Les familles, bah, La famille, on, nous on est ensemble, euh, la famille c'est la famille OBF, hein. la je famille sais qu'il y a certaines personnes c'est dur hein, pour, euh, ouais. pour eux parce qu'on est vraiment tout le en, temps, enfin on est, on est, on est souvent, La famille musicale Ouais, nous c'est la famille musicale c'est mmh. pareil que la famille euh, ouais. la famille de, de sang. Mais vous prenez quand même le temps, des fois, d'aller sens... voir vos parents Ah ou... bien sûr, ouais, non, bien, sûr bien sûr, bien sûr, bien sûr, exactement, exactement, ouais. ouais. Non, parce que des fois, nous, on dit la famille, la famille, c'est vraiment <rire> la team, hein, c'est la, la famille OBF, c'est la team. C'est l'équipe. Mais les parents aussi font partie de la famille, mmh. <rire> la famille OBF. Ouais. ouais, bien sûr, on prend du temps pour eux, hein, bien évidemment. Euh... Évidemment, il faut. Et puis ils sont obligés des fois aussi de subir tout ce que vous leur faites subir, donc. Bah, ils kiffent, hein, ils, kiffent hein. ils, font, <rire> ils sont très contents de voir ce qu'on a, ce qu'on a, ce qu'on a créé, parce que tu sais mm. au début peut-être en tant que parent tu te poses des questions. Oui. Tu dis, euh, tu sais, des fois tu dis ah, peut-être qu'un travail plus, entre guillemets plus, plus, normal, entre guillemets hein. normal, alimentaire, comme voilà on dit alimentaire, c'est ça. <rire> là ça, as choisi une, une, une direction, un chemin qui est pas, qui est pas facile. Après mm. ils savent que, que que j'en veux, quand j'en voulais, que j'en voulais, du coup, euh, ils sont très contents maintenant. Ils sont fiers maintenant. Voilà, exactement. Ouais. Ils viennent, ils sont venus aux soirées récemment, ils viennent aux soirées. Ouais. Félicitations. Voilà. C'est bien. C'est ça la réussite. C'est quand on réussit d'abord euh, euh, en face du regard de ses parents. Exactement. C'est euh, la plus grande réussite. Là, ce soir, on est à la Rock School Barbet. Ouais. Est-ce que vous connaissez Bordeaux Bien sûr, bien sûr. Ah, à Bordeaux, on a une grande histoire d'amour avec Bordeaux. En fait, quand on habitait dans, dans, dans notre squat à Genève, les premiers... Guest, invité international, artiste international qu'on a invité, vous savez d'où il venait De Bordeaux, Usina Dub, qui sont ouais. les légendes du Dub en France. Ouais. Voilà les petits, les petits de, de improvisateurs Dub, attention mm -hmm. toute cette famille-là. Usina Dub, du coup Bordeaux c'est une histoire d'amour depuis le début et tout le monde vient ce soir, toute la famille. Génial. Ça fait 20 ans qu'on se connaît, Génial. 20 ans qu'on se voit tout le temps. Ils doivent être super contents de. Ah, moi je suis trop content de les voir, je suis content contente de voir ma famille. C'est ma famille, ouais. si on parle de famille, c'est ma famille. C'est ça, c'est la team OBF euh, XXL. Voilà. Donc, Lava, c'est euh, la Lavatour, oui. le nom de votre dernier, tout dernier album. Pourquoi l'avoir appelé comme ça Lava Alors, Lava, vraiment, en fait, parce qu'on a, a construit cet album, donc je composais les morceaux en studio, il y avait tous les MC avec moi dans, dans les chanteurs, MC dans, dans le studio. En fait, quand on se retrouve ensemble, c'est vraiment une, une, une énergie. En fait, c'est comme s'il y avait des plaques tectoniques qui se rencontraient. Il y avait une éruption d'idées. Mm -hmm. Et du coup, cette éruption d'idées, eh ben, on a voulu... Après, on vient déverser notre lave en soirée. C'est ça. Tu vois Donc mm -hmm. voilà, cette éruption volcanique euh, transformée en musique. Euh, enfin, cette éruption... musique Voilà, c'est une des éruptions. Ouais, d'idées, voilà. Et c'est toi qui as eu l'idée de... Oui, j'ai eu l'idée d'appeler de, de, de, de, cet album là bas parce que c'est vraiment ce que, ce que je ressentais en fait. Mm. J'en ai parlé à tout le monde, oui, c'est ça. Bah oui, tout de suite, c'est évident, ouais. bien sûr. Comme tu l'expliques, en plus, c'est évident. Moi, ça me faisait penser à la courbe de son euh, sur l'ordinateur. Ah ouais, les, que, les, euh, les la ondes. typographie. Mm -hmm. Exactement, quand il y a les basses, quand ça exact. monte comme ça... Euh... Euh, on peut s'attendre euh, du coup avec euh, ce que tu nous disais tout à l'heure, les nouvelles collaborations qui sont arrivées dans la famille OBF, ouais. Nazamba euh, avec sa voix si particulière, mm -hmm. paix à son âme, Sir Wilson, Sir Wilson, du coup Charlie P, Nathalie Belen, encore ouais. une femme, elles sont rares dans le monde du dub. Ouais, c'est vrai, euh... vrai, on aime, pas, on aime rien, est... Et je crois, mais il y a de plus en plus de crocs maintenant qui se forment. Mais comment ça se passe dans vos têtes quand vous avez envie d'un chanteur ou d'une chanteuse À nous c'est que, que la famille, ouais. c'est qu'avec la famille qu'on travaille. Donc Nathalie Bélène, vous la connaissiez depuis longtemps aussi En fait, aussi euh, ça se passait, ça se passait, on a rencontré Chanty dans une soirée à, à, à Lyon, Paris. On l'a invité ensuite à Genève et du coup on a passé beaucoup de temps ensemble. Ensuite, Charlie, Charlie P, on a rencontré dans une soirée à Nantes. On a vu qu'il y avait une, quelque chose qui, un courant qui se passait entre nous, on voyait qu'il déchirait. Ils ah ils sont pas mal aussi, mm -hmm. on dit qu'on qu travaille ensemble. Mm -hmm. Et ça a été pareil pour Wilson, il faisait une autre introduction avec un autre son système à Barcelone, on voyait qu'il défonçait le mic, mm -hmm. après il nous avait aussi défoncé la soirée, il a fait ah, peut-être qu'on devrait travailler ensemble. Mm -hmm. C'est juste qu'on a on, a on a tellement faim, on a tellement une, une, une ambition, une énergie débordante que dès qu'on se rencontre compte, il, il y a une alchimie qui se fait non, et on suivit. Voilà, et c'était mm. pareil pour, pour Belen Nathalie récemment mm. et, et pour Junior Roy aussi. Mm. Si vous deviez choisir entre le dub ancestral et les effets analogiques utilisés à l'époque, par les pionniers hein, mm. dont mm. tu parles, et la MAO actuelle. Oui, bah nous, nous on a vraiment, c'est l'entre-deux parce qu'on utilise la MAO pour construire, mais après mm. on amène tous ce ces, ces, ces, ces compositions numériques sur le matériel analogique. Mm. Ouais. Ça. On mixe ça sur du matériel analogique. Mmh, donc il voilà. y a du jeu de potard et du jeu d'ordinateur en même temps. Et c'est ça qui fait votre patte aussi. C'est euh, ça qui est génial. Est, on peut avoir des sons qui viennent des années 70-80 avec des sons totalement modernes. De ça, maintenant, des sons du de futur passés dans le matériel analogique. Les, voilà exactement, on se demande où vous les trouvez ces sons-là. Ouais. <rire> c'est euh, génial, ça, ça nous transporte. Plaisir. Bravo quoi on, on continue donc là sur cet album Lava qui fête les 20 ans du groupe. Il contient 16 titres et encore merci pour le big up parce que les auditeurs ont aimé la petite session OBF dans Caliente. Pourquoi avoir choisi d'en garder seulement 4, dont l'outro, sans intervention d'autres chanteurs Pourquoi avoir choisi ça, d'en garder que 4, rien que pour vous euh, bah, pas, non, c'est juste qu'en fait, parce que comme il y a beaucoup de choses à dire, on a beaucoup de choses à dire au niveau euh, des, des lyrics, des paroles. Mm -hmm. Et puis toute la team a envie de s'exprimer. Du coup, euh, on ne pouvait pas faire seulement un, un album sans lyrics ou que d'instrumentale. Que que son... hein mm -mm. euh, par contre, tout en tout soirée... En, ouais, on, mais on, on a, il y a vraiment une, une interaction entre chacun, tout le monde amène ses idées. Ouais. Des idées de chorus, des idées de mélodies, des idées de tout. Et puis, ouais, du coup, il y a de l'impro, beaucoup d'impro ouais, qui ouais, se fait. Ouais. Bah, surtout en, en fait, les, les chanteurs euh, qui viennent de la scène Sound System, eux, leur spécialité, c'est l'improvisation. Mmh, c'est ça. Voilà, donc, euh, voilà, sur l'album, c'est pas de l'improvisation, puisque c'est travaillé en studio, on écrit, ouais, on y prend y a le temps. Voilà. Ils ont des idées qu'ils ont données. Et après, par contre, en soirée, on fait évoluer les morceaux souvent dans, avec une partie instrumentale ouais. dub mix ouais. Hein. Ouais, c'est ça. ça qui fait que ça, ça lui donne de la richesse aussi à la soirée puisqu'elles ne sont jamais toutes les mêmes vos soirées. Exactement, exactement. Et, et on sent ce point commun qui est le partage de la bonne vibe parce que vous arrivez à ressentir quand le public commence à baisser un petit peu et, ben, et, et à remonter d'un seul coup, euh, rien qu'à entendre un son qui va sortir. C'est ça, ben, c'est vraiment le, le, MC, le, le, le maître de cérémonie, les MC, le, le, le, le, le sélecteur qui doivent contrôler le, le public et si la vibe, qui, qui, enfin, notre, notre énergie... Euh, elle les pas au, au meilleur de sa forme, si notre mmh. énergie est un peu low, un peu down, ça va se ressentir en direction ça. publique. C'est ça. Donc voilà, mais on le sait. Généralement, on a la vibe mmh. et c'est la communication publique qui est très importante. Ouais, très est importante Puis il, y a des, il y a des petits moments aussi où c'est down, bah, Il y a des moments qui sont, ouais, sont down, mais du coup, c'est pas down, c'est plus, euh, on dirait, j'appelle ces moments-là spirituels. Ouais. Théo, tu as besoin de moins de lumière, tu peux fermer les yeux et là on part sur les morceaux mmh. un peu instrumentales et on peut vraiment partir. Et là c'est vraiment, on, on est transcendé, c'est exact. ça, exactement. C'est exact. ce mot-là, être transcendé. Est-ce que déjà tu imaginais le dub comme il est maintenant, il y a 20 ans quand tu as commencé Franchement, euh, j'ai du mal, c'est tellement passé vite, le temps il passe mmh. tellement vite que je pensais même pas à. Maintenant, je me, franchement, je pense même pas. Maintenant, je, je pense un peu plus au futur, mm -hmm. mais à l'époque, j'étais vraiment, euh, je vivais le moment présent, quoi. J'essayais de, de... faire le maximum au moment présent, et ouais. puis on verra ce qui se passera le, le, le lendemain quoi mm. donc euh, pas, je pensais pas au futur quand j'étais plus, plus jeune ouais, non oui j'organise un peu ma vie ouais parce que c'est la jeunesse qui fait aussi qu'on a envie de vivre jour le jour et puis a... je suppose que quand tu as construit tes premiers sounds ouais. à avoir envie de se lever le lendemain pour continuer euh, parce qu'il faut de temps en temps dormir et puis à cesser l'hyperactivité pour euh, que le corps récupère euh, ça a dû être des, des expériences vraiment des moments riches ouais bah après on est enfin, après, quand on vit, on vit vraiment le centre système, la musique, le dub, c'est vraiment notre vie quotidienne, du coup, on, enfin, quelques c'est dur de, de, de, de, de, de prendre un peu de hauteur et puis de et puis justement de penser, mm -hmm. prendre un peu de temps pour soi, de regarder un peu le futur, de, Il faut, du coup j'arrive mieux à le faire ça maintenant, de se poser avec un peu plus, avec la de maturité, de, de, ouais, exactement. Mm. Ouais, se, se mettre ah à l'extérieur en fait, de soi pour petit, la dedans miser, <rire> Ah ouais, je comprends bien. Comment tu imagines le dub dans 10 ans Je sais pas, Bah écoute, parce que... Avec tout ce imagine, qui arrive bah, Tu sais quoi, j'imagine... Euh, bah en fait, c'est dur parce que... Il y a 10 ans... Enfin, c'est dur parce que j'ai l'impression des fois, le dub, il a du mal à tourner des, des, des pages. Ouais. Les gens, ils restent ancrés dans, avec, enfin, dans certains codes. Il y a certains codes dans le dub, du coup, ils restent ancrés dans ces codes et puis... Chaque décennie ou chaque 7 ça, ans, ça ils hein. il, il bougent, euh, il, il y a des nouvelles influences qui arrivent, mmh. ils il osent plus de trucs. Du coup, je ne sais pas ce qui adviendra dans 10 ans, ce qui se passera dans 10 ans. Est -ce est -ce par exemple, on pourrait retrouver de la musique classique, des passages ça Je pense que ça c'est déjà ben, par exemple Il oui, le faisait dans le raga dans les années 90. ouais non, mais, mais ou Louis, par exemple, Willing Dub, ben, ben, il intègre du violon classique mmh. dans, dans, ses, dans, dans ses productions. Il y a des gens qui utilisent de toute façon, là il y a, il y a beaucoup de choses qui, qui, moyen, hein. qui ont été faites hein, ouais. déjà. Est-ce que le dub a des limites d'après toi ben Franchement, pour moi en tout cas non. Ouais. Peut-être pour certaines personnes oui. <rire> Mais après moi c'est pas comme ça que je le conçois. Ben oui, depuis le début le dub c'était quoi justement C'était expérimenté. Mmh. Pour moi c'est comme ça. Après chacun... Chacun l'entend comme il veut. Mais, mais cas, comme on à l'époque, pas... euh, ouais dans les années 70-80, les DJ qui avaient des boîtes à rythme, des nouvelles boîtes à ouais. euh, débrouiteurs, ouais. tout ça, c'était les esquisses euh, ouais, esquisse. de, de Et Après, certaines personnes, à cette époque, disaient, qu'est-ce ah, qu que c'est que ces nouveaux trucs qui arrivent mmh. quoi Ils sont en train de, de, de dénaturer le, les, enfin, la, la musique instrumentale, mmh. tu vois. Donc, voilà, et puis, ça évolue chaque année, je ne sais, je sais pas quand, je ne peux pas dire euh, comment ça sera dans 10 ans, j'espère que ça sera toujours là en force et tout ouais, et puis ouais. qu'on enrichisse encore plus, hein. c'est le but c'est l'idée euh, du coup bah, on va finir avec ces titres là hein, Vampire Dance ouais. Tree Lighter One More Puff, Eruption Dub et L'Outro euh, qui sont extraits de cet album Lava qui contient 16 titres. Ouais. Comment vous dire que moi j'ai kiffé tout l'album et les ambiances dans lesquelles vous nous transportez. Merci, merci. Merci beaucoup. Euh, merci à toi Rico. Est-ce que c'est toi qui as choisi tous les titres et combien de temps vous avez mis pour le faire cet album Alors j'ai construit les morceaux euh, en amont, tu sais, je pense que je suis tout le temps dans le, souvent dans le studio. Du coup, là, j'avais construit euh, pas, pas mal de morceaux, des esquisses, hein, quelquefois des esquisses. Mm -hmm. Et après, quand on est en studio avec la team, du coup, on revoit des morceaux, on en choisit, on réédite, on refait des mélodies, on réadapte. Euh, donc, ouais, ça a été une année, une année pour ouais. concevoir l'album, pour le mixer après. Ouais, ça a duré une année. Et, et durant cette année-là, tu as eu des éclairs de génie où tu t'es levé la nuit parce que tu avais une idée ah ben, comme ça bah ben ça, ça m'arrive ça, ça souvent, tu sais, des ah. lignes de base, des mélodies, des... ouais, ça m'arrive souvent ça. Ouais, ça c'est J'ai un beau. téléphone plein de, de voice notes, ah. de messages vocales. Tu, tu mets ça dans ton téléphone toi ouais. aussi. Ouais, il y a beaucoup d'artistes maintenant qui utilisent la nouvelle technologie, ouais, un, ouais. qui sont plus très très proches du papier et du crayon, mais... Bah, euh, ouais, ouais, ouais, non mais c'est vrai que des fois c'est... C'est plus pratique, c'est pratique. tellement plus pratique, ouais, voilà. Pratique. Ça, rapide et pratique. Euh, juste un petit.. Euh, merci pour le Behind the scène sur le titre d'Ub Club avec ouais. Junior Roy. Euh, c'est la FFPM, la Fédération Française de Papier Mâché, qui nous a fait <rire> le un décor tout en papier mâché. On parlait de papier. Ouais. C'est le décor qui est en bas là? Non, c'est un décor. qu'on a tourné ça à Nantes. Euh, en banlieue de Nantes à. Le Lorou Botreau au Lorou Botreau. Et du coup, c'était une exposition faite par la FFPM, Fédération France de Papier mâché Jusqu'à la Chopine de Bière. PMU, hein. tout <rire> en papier mâché. C'est ça. Du coup, on l'a redécoré en, de, en club, dub club. Allez voir le clip, il est génial, vraiment. C'est oui, énorme. J'ai la Chopine de Bière, enfin. Ouais, ah voilà, tu vois. Il y a tout, il y a tout. On, non, mais le bar en papier mâché, tout en papier mâché, un truc de ouf. Donnez-moi une pomme, ouais. si Est-ce que vous allez tous les clipper, les titres de euh, l'album ah, Ça coûte tellement cher, de mm -hmm. tout clipper quoi ouais. En autoproduction ouais. toujours de toute façon, Bah nous on a été on a eu une seule subvention là pour faire le clip Chainsaw ouais. avec les danseurs, les danseuses, danseureuses là on a fait ce clip euh, ouais, donc on a eu une subvention pour ce clip ouais. qu'on a tourné à l'usine chez nous à Genève et euh, malheureusement on n'a pas eu de subvention pour The euh, Club c'est ouais, de la cher. bataille toujours administrative. Là, il y avait 80 ouais. figurants, mm. il y avait l'lighte, il y avait la déco, il y avait voilà c'est costumière, c'est chaud. Ah, on s'éclate aussi hein, faire des figurants. Bien jeux sûr, comme bien ça. sûr, bien sûr. Et puis après, le public vous le rend bien. Hein. Bien sûr. C'est ça bien qui sûr. est important. Un message du coup pour parler du public, un message pour le public bordelais qui vous écoute. Ben, les bordelais, comme je te dis, on a, on a vraiment une relation particulière avec Bordeaux, ça fait longtemps. Donc euh, ben, j'ai l'impression que ça continue à vivre, enfin le dub, la Sound System Culture ici à Bordeaux traverse travers époques, les décennies, euh, mm. sans problème, donc continue à supporter cette musique, ce mouvement qui est, qui est plus ou moins né franchement à Bordeaux, hein. mm. enfin Bordeaux, c'était pas la dub, la Sound System Culture, mm. bien sûr Paris, et Bordeaux et Lyon mm -hmm. font partie pour moi de... Oh, Il y a Lille aussi, c'est vrai que Lille a, Il y avait des... Enfin, bref, en tout cas, Bordeaux, pour <rire> moi, ça reste un cas le message est passé ouais. pour continuer, continuer à faire vivre cette culture dub à Bordeaux. La dernière question, avant les questions qui fâchent, est-ce que... Qu'est-ce que tu ferais si tu avais une baguette magique La première chose que tu ferais. C'est wow. vrai que tout le monde... C'est un peu bateau, ce que je veux dire, mais j'aimerais tellement que tout le monde soit toujours dans la bonne vibe, heureux. Y pas de soucis, pas de stress. Imagine si on pouvait s'aimer sans ouais, ouais. Wow. ouais. Bonne réponse. Bateau, <rire> mais. Merci. Non, ah. non, c'est très bien. C'est euh, très bien comme réponse. Merci beaucoup. Du coup, trois questions qui fâchent. Combien d'essais pour construire le centre système ah, Il Y a quelques petits loupés. Hein. Au début, on a demandé un. À... À... À... Là, on a. Là, c'est la version 3 du centre système. D'accord. Euh, mais entre les 3, il y a eu 1.1, 2, 3, il y a eu quelques petits, eu quelques petits euh, essais entre des petites erreurs de caissons, des petites erreurs de matériaux, de choix de matériaux. Mm -hmm. Donc euh, là, tu vois, c'est la version 3. D'accord. Voilà. Combien de sound system cassés Ça, des haut-parleurs cassés. Des haut-parleurs euh, qui, qui permettent... Ouais, qui voilà, coutume plein dossier. Voilà, je ne sais pas, 50, 60, <rire> wow. 70. En 20 ans, ça va. Maintenant, on a des amplis, et nouvelles technologies mm -hmm. avec des limiteurs, avec des. Voilà, donc maintenant, c'est bien. Ça ne peut pas cracher, ça ne peut pas. Euh... Non, non, non. Mais ça non, peut là. pas se casser non, en plus. Euh, voilà, c'était différent. Mais oui, quand. Donc, ouais, ouais, ouais je pense, temps. ouais. Donc, les tweeters, 5 fois, c'est clair, 50, 70. Là, la membrane, elle risque plus de péter. Non, non là, c'est bon. C'est bon, c'est sécurisé. Ok. Mais toujours cette peur que le public tombe sur vos machines ou... Euh, ouais, non, maintenant, on, les gens sont dans notre milieu, dans son système euh, reggae dub, les gens sont assez respectueux. Ouais. Ouais, ouais, ouais ça va, ils sont respectueux. Et puis, dès qu'il y en a un qui est même trop agité, il y a toujours une personne à côté qui dit oh, ⁇ Tranquille, puis je lui dis direct mmh. ⁇ J'attends ouais. plus, j'attends pas. Le Mike, il intervient, voilà, attention, tu merci. C'est ça. Et, ça. Euh, et si je peux me permettre une dernière question, mmh. que ce soir... Vous allez être au même niveau que le ouais, public ouais. ou vous allez être sur scène Non, on est au même niveau que le public. c'est ouais. un système, toujours au même niveau que le public. Ouais. Pour on a mis un petit, un... Euh, un petit praticable à côté pour des fois, tu sais, on a besoin de voir tout le monde, on a besoin de monter un peu, parler et puis mm -hmm. voir les gens, tu vois, prendre une vibe avec tout le monde. Bien sûr. Et voilà. Ok, super. Merci beaucoup, Rico. Ouais. Merci à toi.